On le voit pas Il est tout Ah oh, bon. les bâtards qui ont Pacific Sound C'est qui y a mis Pacific Sound <rire> C'est quoi ce bordel Vas-y next, next, next Vas-y <rire> next C'est fallu Samovib qui avait mis ça Biggy <rire> 18 Ouais, ouais. ouais. C'est moi Allez, instru. C'est parti les gars. vas la cam en gros sur le stream La cam en gros sur le stream, on veut tout voir. Allez, vas-y les gars, mutez-vous, mutez-vous, mutez-vous s'il vous plaît, mutez-vous et regardez le regardez. Articulez, mets le paquet ma gueule. Le V18 tout en 10. Ouais. C'est moi Allez, instru. C'est les gars. Mais la cam en gros sur le stream La cam en gros sur le stream, on veut tout voir. Ah vas-y les gars, mutez-vous, mutez-vous, mutez-vous si vous mute, voulez, mutez-vous et regardez, quoi, regardez ouais. le regardez, articulez, mets le paquet ma gueule. Yo, Yo. Yo. Yo. Te péter les ponts, te péter les ponts, te péter les ponts, péter les ponts. Je te pète les ponts. Je te les, les ponts avec ma chaise. Je te pète les ponts avec mon casque. Après que j'ai ragé depuis certainement, depuis une journée, une journée, deux journées, trois journées. Je te fais péter tout ça que je te péterai. Un, un, un, Je m'en bats les coups des critiques. Et après tu vas faire boum boum boum. Après te péter, je te fais péter, je fais péter, je te fais péter. Après je te fais péter un câble dessus comme ça tu <rire> jeu je, je te fais péter, je te péter les bons, Je te fais péter ta rase Ta à la pute, ta mère la pute Je péterai tous tes amis je, je, les je te péterai <rire> l'éponge <la> <rire> Je te péterai Je te ta gueule Je te fixe, je n'ai rien à tout Je fais le truc devant tout le monde Et après je te les bons. Que je te fais niquer tout ça seulement en un coup de trois jours Et journée après je te fais péter les bons Ouais j'arrête la drogue Mais j'en bats du couille Je vends pas les coups du cannabis Mais bon je fume en trop tu vois Je fume de la chicha Je fais péter sortir dans le boîte de nuit Je te fais péter tout ça Je te fais péter Je te fais péter Ouais Quand j'ai une du joule il fait tout tout tout avec ses doigts de merde d'honneur C'est quoi le délire en fait je vais s'assurer Et après je me les ah, va, il, est il est trop, chaud il est trop, est trop ch chaud, il est trop chaud, il est trop chaud, pull up, pull up, pull up, nouvel les gars. Les skaters dangereux a dit c'est oh. un zoo, <rire> Feudy a dit qu'il vend le Allez 12 viewers ma gueule, wouuuuh Un vrai enculé, s'il va tout se faire enculer Oh putain, c'est trop chaud il une erreur, j'adore qu'il y a en live Yé C'est Mini Pacific Sound, on va te blaser Yé yeah. oui. Mini Pacifique J'ai rencontré un ami que je t'ai fait perdre J'ai des souvenirs à peu près Ma vie, c'est éternelle <rire> Après j'en ai rien à bout <rire> de ma vie, j'ai une vie de merde. Bien sûr, j'en ai marre de l'expérience. Sont... Je fais le thug devant tout le monde, je fais le thug. Et après je te fais péter. Ouais je te fais péter. <rire> <rire> J'ai une vie de merde J'ai de b -b -b -b. Je sors de l'école Ouais j'en ai rien à foutre de l'école Et après je fous du caca cannabis Ouais ouais ouais ouais Je fais Après tout ça J'en ai marre J'en ai marre de ma vie Ouais ouais ouais J'en ai marre de ma vie Après tout ça L'endemain matin, je me lève de mon lit Puddy a dit je te fais péter les plombs Il pas y aller à l'école pour ça Il a dit mais pas à l'école C'est trop fort Je te fais péter les plombs, je te fais péter les plombs Je te fais péter les plombs, après je te fais des quitter Car je j'en ai rien à foutre ma vie après, j'en je ai rien neuf. J'en je ai rien de, de ma vie. <coughs> Soit ça dit partager. Life. Life. Soit ça dit liker. Yeah. Oh. Ouais, c'est bon, je crois que c'est bien, bon. peut-être arrêté. GG! Ouais, oh putain, mais vas-y, j'y suis en live et j'ai personne qui me ça. Vas-y, ramène ta soeur, ramène ta soeur, Non, non, non. Non, non, non, je... merci Demain c'est mon anniversaire. Non, non. Non, non. Merci, merci, Merci, merci, Merci, merci, merci, merci, merci. Merci, merci, merci, merci, merci. Merci, Non. merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, pour Bon regarde Je demain je serais de ben de de pas là Je ne serais pas là Non mais tu l'as fait maintenant Tu l'as fait là Je ne serais pas là demain les poches le sang de la fête Ok Ok Bon JOOJOOL JOOL Ouais vas-y casse-moi Merci le sang Arrête Arrête va partir en plus Non voilà Oh l'avertissement Arrête ça va partir en plus Elle va partir celle là Elle va partir Allez, balaye T'avais la photo de toi. Ah, Gianzulver! Tu de qui tu parlais? Putain, je suis jaloux, il fait plus de specs que moi! Tu parles de qui? Tu ouais, Weddy, dans le chat, le général! Euh... il m'a tué gros! Voilà, tu veux ouais. faire que Ah, ok! Ah, ouais, est ouais, vrai, en raison. direct! Ouais. Demain vidéo ouais. sur YouTube, ouais. Didi le rappeur! En mode chaud! Ouais. <rire> <rire> <rire> retrouver retrouver Rires! Rires! les belles instrus et tout c'est un jeu, a un jeu. Mini pacifique. Pacifique <rire> <rire> Putain putain de merde, il y a vraiment Didier des perles sur internet. Hein. Ouais. Putain, t'as encore gagné. Didier oh là, là mec, t'as encore ouais. gagné un abonné. Folie. Ah, Didi, tu... tu peux faire une musique pour moi Une musique pour toi, bah... Que pour moi, que qu pour, qu pour moi. La semaine prochaine, la semaine prochaine. Bah ouais, mais je suis pas là la semaine prochaine. Bientôt il je va faire 1€ le concert Comme Ah ouais c'est un <coughs> concert s'il te plaît Eh hey, fais-nous un petit rap pour saucisson euh, Genre ah ouais, euh... saucisson ah là Saucisson <rire> le gueule saucisson, saucisson star saucisson. Non... Non non pas, pas mal, là pour l'instant je dois y aller les potos donc... Oh non, ah, si as mal, oh, ça, non. Mais non, non T'arrête un... bah oh. moi je, y... je dois y aller Vas-y passe-le ta sœur on va la convaincre On va la convaincre Non non... Vas-y dis-moi à ta sœur là, tu ramènes-la nous là Ouais, non, ouais. non, ça. Non, Mais on si, chaud, on va lui, lui parler, on va lui dire qu'on t'aime bien. On, qu on, on va lui dire, un... dire que tu veux que tu. tu, tu, tu est bah bah ouais. hey, chaud, hey. hey. hey, ma gueule. On va dire hey, que t'as un avenir. T'as un avenir, t'as un avenir. Tu perds, gros. Eh, soit t'écoute ta sœur, soit t'as un avenir. Eh, pacifique, on a cru qu'il allait pas percer, gros. T'as vu comment il a percé maintenant Ouais, pareil. Déjà 10 personnes qui viennent dans mon live, c'est Ah, ouais, gros, tu vas être. C'est un truc de C'est que le début, C'est que le début, gros. C'est que ça, truc pas. Ça, pas lui si vous voyez non. Donc, de le gâteau, Boris <rire> va un mobile. Donc bois la Mon dieu. <rire> ouais, c'est bon, c'est bon. bon. allez, je serai, je serai là de la semaine prochaine, ça va Ouais, bah, bon, mec. Je vais laisser la diffusion la rediffusion, c'est genre de live Vas-y, vas-y, Ouais, vas-y, t'as raison, gros. Allez, tous. Je partage en masse, ma gueule, t'inquiète. Mais n'oublie pas de partager ma chaîne aussi T'inquiète, en partage tout Ouais ouais, aidez moi je Tranquille, allez Tout ça, bonne nuit hein Allez, ciao hein Vas-y, ciao bye gueule Ouais, ouais Oh c'est un Ah, Il nous a tuer Elle nous a achevé là lui Oh putain il sort de cousin Il sort d'où C'est mal à mon coeur c'est qui ce mec Maurice! Je ah, sais de pas, je sais pas, en fait j'ai bien de fait d'aller le chercher de lui je crois! Ouais! Mais <rire> en <Bien rire> fait il est sympa franchement! <rire> ah oh, <rire> bon, ouais! Il je pense qu'on qu est des bâtards!